une à Paria. La première que je voyais. Que personne n'a jamais vue. Qui ose mettre en cage le grand Irathus Je vous écrabouillerai et mangerai vos cadavres C'est vous qui l'avez trouvé Elle nous a trouvés. La fenêtre de Dean, c'était une faille dans leur sécurité. On est entré. Et j'ai frappé <rire> Espèce de lâche, vous m'implorerez de vous épargner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 Iratus a mordu à la l'appât et il est enfermé là-dedans avec toutes les archives paria. Félicitations. C'est bon Si tu veux que j'aille te chercher une muselière... Le Spartan Dean. Il est encore à l'hôpital, mais il survivra grâce à vous. En attendant, nous allons tâcher de tirer parti de tout ce joli matériel de Loni pour craquer les archives. Et en profiter pour apprendre la politesse à notre invité. La commandante Agrina m'a raconté pour le Spartan Dean. On fait front ensemble depuis la chute de Viard. Sans Dean, je serais déjà morte un bon paquet de fois. Mais parfois, il faut se battre sans aide. Voyons ce dont vous êtes capable quand la seule personne qui vous protège, c'est vous. Pas mal, vous vous débrouillez bien. Mais souvenez-vous, dehors, de l'autre côté de ces remparts, sans ravitaillement et sans renfort. La survie dépend de vos équipiers et de ce que vous trouvez sur le terrain. Mon armure, elle n'a plus rien d'origine. Les circonstances, l'histoire, des choix parfois difficiles. Un jour, je tomberai au combat, et ceux qui restent la désosseront. Mais c'est aussi ça faire partie d'une meute. Il y a toujours de la place pour un autre loup.